Bonjour, Roger Plante, porte-parole du Réseau d'information sur les municipalités. J'ai assisté à la réunion du 17 de mars à la MRC de rivière Je me suis présenté à la réunion avec ma caméra pour qu'on soit capable de filmer la réunion de la MRC. Euh, le préfet n'a pas apprécié euh, la présence de la caméra et a euh, communiqué avec la Sûreté municipale de rivière du -Loup pour me faire expulser en prétendant que je dérangeais avec ma caméra. Je trouve ça très déplorable de la part du préfet. Lorsque la MRC, ok déjà depuis longtemps, est supposée de mettre les réunions filmées. Fait que je trouve ça déplorable. fait que J'ai été obligé d'aller porter ma caméra dans l'auto. J'ai assisté quand même à la réunion. Et je vous certifie que ça aurait valu à peine que cette réunion soit filmée parce que les décisions qui se prennent à la MRC, je crois qu'elles sont importantes. Ils gèrent un gros budget et c'est fait d'une façon vraiment questionnable. Fait que je pense que rendu en 2011, le public a le droit de savoir comment ça se passe, les décisions, comment ça se prend. Pourtant, euh, à la dernière réunion qui s'est tenue à Saint-Médard, un conseiller a essayé de faire expulser une caméra qui était sur place. La Sûreté du Québec s'est présentée, euh, et puis ils ont vérifié avec elle, le procureur, et le, la personne est, avait le droit de filmer parce que c'était une, une réunion publique. C'est drôle que euh, la Sûreté municipale de Rivière-du-Loup, ce n'est pas le même, euh, le même procédé. qu'on va regarder voir ce qu'il y en a. Euh, parce qu'on ne, ne trouve pas ça normal que le réseau d'information et les municipalités ne peuvent pas, OK, donner et prouver la façon que les, les réunions se tiennent à la MRC. Fait que je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie de dans cette salle-là avec ça pour vous s'ensoir. Vous allez sortir. Avec ça, vous allez prendre ça pour vous abonner. Une réunion publique que je cherche? Vous allez sortir ça de la salle. Sinon, moi, j'appelle la police. Écoutez, c'était une réunion qui est publique. Vous allez sortir avec votre, votre matériel. C'est-tu clair? Vous entravez la bonne demande de la réunion de ce soir. C'est pas compliqué, ça. Pour oh, m'assurer, monsieur le préfet. Là. Écoutez, c'est parce que j'aurais voulu rentrer avant, mais il est 8h01. Vous, vous allez sortir avec votre matériel, sinon, j'appelle la police. Ben, appelez la police, monsieur le préfet. Euh, si vous voulez. Publique, ça fait longtemps. Ça fait assez longtemps. Vous allez, vous allez arrêter ça. C'est une réunion qui est publique, monsieur le préfet? À part, euh, ce qu'on appelle un entrave, M. Pam. ce que Je de C'est le 3, il, il c'est la salle sous-sol. Il est Roger Plan Okay. Obrigado. E Monsieur. Oui. Monsieur. Monsieur Bonjour, Bonjour.